Salut Bande de Sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap. Cette semaine au menu, une cour royale, une cérémonie New Age, un pape boulimique et bien plus encore. Stars a donné le feu vert à la série limitée de Spanish Princess, la suite de The White Princess et The White Queen, basée sur les best-sellers de Philippa Gregory, The Constant Princess et The King's Curse. The Spanish Princess est la troisième série tirée des romans à succès de Gregory. La première mini-série originale de Stars, The White Queen, acclamée par la critique, a été suivie par les séries limitées de 8 épisodes de White Princess. The Spanish Princess, le dernier chapitre de la saga dynastique des Tudors, est décrite de comme une histoire épique puissante qui non seulement ramène le public au monde de l'intrigue de la cour royale des femmes, mais aussi jette la lumière sur un coin de l'histoire jusque-là inconnu, la vie des gens de couleur vivant et travaillant au 16e siècle à Londres. The Spanish Princess se concentre sur Catherine d'Aragon, la belle princesse adolescente d'Espagne qui a été promise au trône anglais depuis qu'elle était un enfant. Elle arrive dans une Angleterre grise et fouettée par la pluie, avec sa cour glorieuse et diversifiée, y compris sa dame de compagnie, Lina, une mort africaine. Elle est la princesse de Galles maintenant, mais quand son mari, le prince Arthur, meurt soudainement, le trône semble perdu à Catherine, jusqu'à ce qu'elle prétende que son mariage n'a jamais été consommé et qu'en tant que vierge, elle peut viser le nouvel héritier, le prince Harry, charismatique et têtu, qui gouvernera un jour. En en tant que roi Henri VIII. Amy Semet de The Girlfriend Experience rejoint le casting de la seconde saison de Get Shorty dans un rôle récurrent. Semet se jouera Ginny, un amour mystérieux pour Miles, qui interprète une étrange cérémonie du cristal New Age qui pourrait lui ouvrir les portes d'Hollywood. Plus Miles apprend d'elle, plus il se rend compte qu'elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Nous savions déjà que Megan Follows de Rain a été choisie dans le rôle central de Mama Earp. Nous pouvons maintenant annoncer que Chantal Riley a été amenée à jouer le rôle récurrent de Kate dans la troisième saison de Wine on Earp. Kate est décrite comme audacieuse et sophistiquée, sensuelle et mortelle. Elle a mené une intense chasse à l'homme aussi longtemps qu'elle s'en souvienne et s'est récemment rendue au purgatoire à la recherche de sa cible. Johnny Coyne de Alcatraz rejoint le casting de la troisième saison de Preacher dans un rôle récurrent. Basé sur la franchise de comics culte, Preacher est un drama surnaturel rempli d'humour noir qui suit un prédicateur texan nommé Jesse Custer, joué par Dominic Cooper, qui est habité par une entité mystérieuse appelée Genesis qui lui donne le pouvoir de faire faire ce qu'il veut aux gens. Coyne jouera Allfather d'Aaronic, il est physiquement gros, boulimique et révoltant, mais aussi potentiellement l'homme le plus puissant du monde. Il est tranquillement sinistre avec des yeux qui voient plus qu'il ne dit. La troisième saison de The Expense sera diffusée à partir du 11 avril sur Sci-Fi, Reprenant immédiatement après le final émouvant et plein de suspense de la deuxième saison, la troisième saison de 13 épisodes trouve la Terre, Mars et la ceinture en guerre, chaque entité rivalisant pour le contrôle. Maintenant, plus que jamais, la mission de débloquer le secret de la proto-molécule atteint un niveau record et chaque décision prise pourrait compromettre la survie du système solaire. Mars, and the belt. We will face the together. La première saison d'Alexa et Katie sera mise en ligne le 23 mars sur Netflix. Les meilleurs amis à vie, Alexa et Katie, attendent avec impatience les débuts de leur première année de lycée. Les amis sont confrontés à une crise à un moment où ce qui leur semble le plus important est de s'intégrer. Mom, you have a two cries a week maximum. Don't blow through in one day. Let's celebrate. Let's do something our moms will hate. I was thinking more like an ice cream cone. There are certain times in your life that you really need a friend. But sometimes you get something even better. You get a Katie. Ah! Ah! Great. <laughs> I'm gonna see how it's going upstairs. La sixième saison de The Americans sera diffusée à partir du 28 mars sur FX. La sixième saison sera la dernière et ne comportera que dix épisodes contre treize les autres années. Mais mieux vaut partir en beauté que de s'éterniser. La cinquième saison de The Undread sera diffusée à partir du 24 avril sur The CW. Avec la saison 5, nos héros devront examiner leurs responsabilités envers le nouvel endroit qu'ils appellent leur foyer et les générations futures qui l'habiteront. Peuvent-ils recommencer et célébrer ceux qui restent ou est-ce que les fragilités de la nature humaine leur coûteront leur seule chance de renaître de leurs cendres? Your brother loves you, Octavia. Love is weakness. But I can't risk anything bad happening to you. You're my family. Family looks out for each other. I know what it's like to be the girl under the floor. You don't have to be afraid anymore. What the hell? Let's be good guys. Patrick Melrose sera diffusé à partir du 12 mai sur Showtime. Patrick Melrose, un aristocrate mondain, est hanté par le souvenir des violences infligées par son père. Au casting, on retrouvera notamment Benedict Cumberbatch. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais dit et je ne ferais pas. La chose que j'avais discutée. Juste pour vous dire que les fireworks vont commencer dans quelques minutes. Do we look like children? Do we look like we're interested in the fucking fireworks? Gotham est renouvelée pour une cinquième saison par la Fox. Elle sera diffusée à l'automne rejoignant les autres renouvellements de la chaîne comme 911, Lucifer, The Gifted, Diorville, Star et encore d'autres. American Housewife est renouvelée pour une troisième saison par ABC. La nouvelle arrive après que les co-créateurs de la série Rick Reiner et Kenny Schwartz signent un nouveau contrat de 3 ans chez ABC. Power est renouvelé pour une sixième saison par Stars alors que la cinquième saison ne sera diffusée qu'à partir du 1er juillet. Absentia est renouvelée pour une deuxième et troisième saison par Amazon. Elle arrivera avec un nouveau showrunner en la personne de Samantha Corbin Miller qui a travaillé sur Law and Order SVU. Jane the Virgin est renouvelée pour une cinquième saison par The CW, mais il s'agira de la dernière. Murdoch Mysteries est renouvelée pour une douzième saison par CBC. Le tournage commencera en avril. Enfin, Great News a été annulée par NBC. La série ne connaîtra pas de troisième saison. La cause de cette annulation, ce sont les audiences catastrophiques de la série. Le récap c'est fini pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux faire un tour sur le serigraph.com pour en voir plus et tu peux aussi t'abonner, poser ton pouce et me dire dans les commentaires quelle série tu voudrais voir enfin annulée. On se quitte en musique. Bisous bisous.